NTV. Bonsoir Jean-Noël Barraud, merci d'être présent ce soir, vous êtes le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Bonsoir, Bonsoir. Euh, Mickaël Darmont, comme chaque dimanche, éditorialiste I24 qui est présent sur le, côté, sur, sur le plateau. Jean-Noël Barou, vous étiez également sur place un peu plus tôt, en début d'après-midi. Quel est le bilan que vous faites ce soir de la situation Que s'est-il passé et quelle est la situation d'un strict point de vue peut-être euh, télécommunication informatique Parce qu'on sait que ça impacte forcément la, la nature des soins. C'est une cyberattaque d'ampleur qui touche l'hôpital... Euh de Versailles-le-Chainet et c'est absolument révoltant de s'en prendre ainsi euh, à nos établissements de santé et donc à nos concitoyens euh, les plus fragiles. Je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes malades, je pense aux nourrissons euh, très précoces. Et je veux saluer l'extraordinaire réactivité de l'équipe de direction de, des responsables des systèmes d'information qui hier ont eu les bons réflexes. Dans les minutes qui ont suivi l'incident, ils ont isolé les systèmes informatiques pour éviter la propagation à d'autres services comme le SAMU par exemple et qui ont très rapidement signalé l'incident à notre agence nationale de la sécurité des, des, des services informatiques. C'est les bons réflexes à avoir qui évitent euh, un certain nombre de conséquences dramatiques de ce type d'attaque dans les semaines euh, qui suivent. Je veux saluer aussi évidemment les personnels soignants qui ont été à pied d'œuvre toute la nuit pour assurer la continuité des soins et la prise en charge des patients. Ça a été dit lors de votre reportage. Des renforts sont venus à l'hôpital pour faire en sorte que cette continuité des soins puisse avoir lieu. Ensuite, euh, la, une plainte a été déposée à 16h, le parquet bien. cyber de Paris euh, est saisi de l'affaire et euh, c'est la gendarmerie qui va mener l'enquête et apporter euh, des, des solutions en remédiation de cette attaque que je condamne évidemment avec la plus grande fermeté. – À la fin du mois d'août, l'hôpital de Corbeil avait subi le même type d'attaque, il y avait une demande de resson, une revendication par un groupe de hackers russes. Est-ce que là, vous avez des informations, est-ce qu'il y a eu une revendication très claire, est-ce qu'il y a eu demande de resson concernant ce qui s'est passé hier soir la plainte a été déposée, l'enquête commence et c'est cela qui nous permettra de connaître, euh, si une revendication est faite, mmh. euh, l'identité euh, des, des assaillants et la demande de, de rançon euh, éventuelle. Euh, ce qui est sûr, c'est que nous avons là une attaque qui ressemble à celle de Corbeil-Essonne. Oui et qui nous amène à, à renforcer évidemment notre, euh, notre politique de prévention, puisque c'est évidemment ça l'essentiel, éviter que ce type d'attaque se produise. Depuis un an et demi, le gouvernement a déployé à destination de 950 de nos plus grands établissements de santé, de nos collectivités, de nos administrations, des parcours de sécurité. Tous ces établissements ne sont pas encore arrivés au terme de ces parcours de sécurité. Ceux qui l'ont fait ont pu parer à un certain nombre des attaques que nous avons connues ces dernières semaines avec des départements, des grandes villes, avec plus d'efficacité. Après Corbeil-Essonne, avec le ministre de la Santé, nous avons annoncé un renforcement, un doublement des crédits alloués bloc de à ces 20 pintons. millions d'euros. 20 millions en plus des 20 millions qui étaient prévus pour 150 rien. hôpitaux pour pouvoir couvrir plus d'hôpitaux. Parce qu'évidemment, euh, face oui. à ces attaques, il enfin, y, y, y a évidemment des, des vies humaines qui peuvent être en jeu, même si ça n'est pas le cas aujourd'hui à Versailles, grâce à la mobilisation du personnel. Alors, à distance, j'accueille Patrick Pelou, le médecin urgentiste. Euh, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez poussé un coup de gueule aujourd'hui sur Twitter. C'est notamment euh, grâce à votre information que nous avons... Nous avons était au courant et nous avons réagi. Vous aviez ce soir peut-être une question à poser au ministre Jean-Noël Barraud qui est sur le, sur le plateau Merci merci pour euh, votre invitation. Oui, monsieur le ministre, j'ai bien entendu ce que vous dites. Je pense, hélas, que vous êtes déjà dépassé. Aussi comme on l'est, ce n'est pas un reproche à vous-même. C'est qu'on a tellement de retard sur les systèmes informatiques de l'hôpital. Ça tombe tellement en rade régulièrement. Et on a des, des, des audits qui ont été faits montrant que nous avons des failles de partout. Ce qui se passe là, pour moi, c'est une véritable attaque du pays. Alors, vous mettez les précautions d'usage concernant le fait que vous ne savez pas si c'est les Russes. Je peux vous donner tout de suite la, la, raison, la, la réponse. On va s'apercevoir très vite que ce sont en effet les Russes qui ont à nouveau sévi, comme ils l'ont fait à l'hôpital de Corbeil, puisque c'est le même mode d'action. Moi, je pense que vraiment, si vous faites une cellule de crise, il faut que l'armée soit avec nous. Je, je pèse mes mots. Je sais que ça a une composante importante, mais pour moi, ce qui est en train de se passer, quand vous dites... Ça ne remet pas en cause euh, la, la, la vie des gens. Je voudrais juste que vous imaginiez les conséquences que ça a eues sur la paralysie de l'hôpital de Corbeil. Ça a paralysé tout le groupement de Bien territoires, des centaines, des milliers, un million de personnes. Là, on déstabilise, ils sont très forts les, les terroristes, ils déstabilisent tout un territoire de santé. Donc là... On a envoyé du matériel par le SAMU de Paris qui s'est mobilisé, on a envoyé du matériel pour maintenir les malades qu'on pouvait encore maintenir dans l'hôpital. Il y en a déjà qu'on ont évacués. La situation est vraiment terrible. Donc, je m'en imagine... Patrick Pelou, je voudrais juste la réponse de Jean-Noël Barraud et Michel Dermont aussi qui est sur les plateau. King... Allez, pas c'est une menace qui, qui progresse, qui se développe, qui se généralise, qui se professionnalise et qui se standardise. Nous avons affaire, euh, non pas nécessairement à une attaque d'un État contre un autre, mais à de la, de la piraterie. À l'exception que les, les, les pirates, en général, ont un code d'honneur et que là, on vraiment, en s'attaquant aux plus faibles ainsi, c'est la démonstration qu'il n'y a plus euh, aucune morale. Mais ce qui est poursuivi, c'est sans doute un gain financier. Ce sont des attaques qui se systématisent. Et face à cela, la réponse que nous avons, ce sont ces parcours de sécurité qui commencent à faire leur preuve. Euh, à l'hôpital Mignot, où j'étais euh, deux fois euh, aujourd'hui, euh, on m'a confirmé qu'un certain nombre d'attaques avaient été déjouées. Les réflexes des responsables hier soir... Euh, montre qu'il y a une ont prise ont de conscience. – Qui ont débranché tous les ordinateurs oui. et qui les rebranchent un à un pour voir ce qui se passe. – en fait. Voilà, un et qui ça. ont signalé dans les premières, dans les premières minutes, montrent qu'il y a une prise de conscience et que euh, nous arrivons mieux qu'auparavant, même si les conséquences sont encore dramatiques, à faire face à ces attaques. Donc il y a la prévention et puis il y a évidemment la répression. Et le texte qui vient d'être adopté, euh, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, portée par Gérald Darmanin, va apporter des moyens de répression supplémentaires et notamment des moyens d'enquête en cas de cyberattaque et justement, par rapport à ce que disait M. Pelou, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement les moyens les, les plus régaliens devraient être mis en œuvre face à cette, à cette attaque Vous la qualifiez de, de piraterie. Est-ce que ça n'est pas au fond du terrorisme, du, du terrorisme médical Je crois, mais l'enquête le, le montrera, qu'il y a derrière un certain nombre de ces attaques des motifs qui ne sont pas des motifs de souverains, mais qui sont des motifs c'est dramatique, mais c'est ainsi. Il nous faut donc agir à la fois, comme je le disais, sur la prévention et sur la répression. Mais, mais il y a évidemment des moyens régaliens qui sont mis, qui sont mis sur la table. C'est la gendarmerie qui est chargée de l'enquête et qui va essayer d'apporter des solutions de remédiation et qui éventuellement engagera des poursuites. Ce qui est particulier, c'est que pour la première fois, cette cyberattaque a des conséquences sur les patients. C'est-à-dire qu'il y a des transferts de patients. Est-ce que ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui on doit intégrer cette menace, cette cybermenace, dans la façon dont on gère les, les transferts entre patients, dont on construit l'hôpital, dont on construit les systèmes informatiques à l'hôpital. Parce que non, non, ce, a, ce qui y... est le plus important, et j'entends bien évidemment ce que le plus important, c'est la santé de, de ces malades qui sont à l'hôpital. Comment aujourd'hui on peut intégrer cette menace au quotidien Il y a eu des transferts de patients et en particulier de, de nourrissons très précoces oui. euh, lors de l'attaque de l'hôpital euh, de, de Corbeil-Essonne. Et je veux saluer la, la très forte solidarité de l'ensemble des établissements de santé franciliens, publics et privés, du SAMU, qui ont rendu possible ces transferts avec des patients très particuliers qui étaient ces, ces nourrissons très précoces. Euh, L'hôpital de Versailles a opéré six transferts à ce stade, euh, trois adultes et, et trois quatre. enfants. Euh, euh, dans un but préventif, pour éviter que d'éventuels dysfonctionnements sur les machines ne viennent à, à mettre en danger euh, leur, leur, leur vie et leur santé. Donc, pour l'instant, si vous voulez, l'attaque n'a pas euh, menacé directement la sécurité des personnes, mais mais mais mais pour prévenir un incident de ce type-là, des transferts ont déjà été opérés à nouveau grâce à la solidarité sous l'égide de l'ARS de l'ensemble des établissements euh, franciliens. De mais de santé Monsieur le Ministre, d'après les informations que vous avez en, en, en votre possession, est-ce que pour vous, c'est la Russie qui est derrière ce type d'opération. Est-ce qu'il ne faut pas craindre pour les grands événements à venir, en particulier celui que la France prépare, c'est-à-dire les Jeux olympiques de 2024 La menace cyber concerne l'ensemble de notre vie économique et sociale euh, désormais. Elle, elle concerne les établissements publics, comme les établissements de santé. Elle concerne les entreprises. Une entreprise sur deux a fait l'objet d'une tentative d'intrusion euh, l'année dernière. Elle concerne les particuliers. Et, origine, 000... et la question sur son origine, est-ce que pour vous, les Russes Bien sont sûr, derrière C'est souvent ça comme 176 000 demandes d'assistance par nos concitoyens euh, euh, l'année dernière, et c'est 250 000 cette année. Donc ça progresse. Euh, il y a dans les... derrière l'essentiel de ces attaques, des groupes que... qui s'apparentent à des pirates et qui sont hébergés avec la bienveillance, vraisemblablement, d'un certain nombre d'États, dont la Russie. Euh... La réponse avec la part Je suis contraint voilà. de vous couper parce que nous avons des obligations publicitaires, comme on dit. Merci beaucoup, Jean-Noël Barraud d'avoir été avec nous. Merci.